Salut et bienvenue dans ce tuto technique consacré à Inkscape on va voir les différents pointillés possibles par défaut dans Inkscape et puis comment créer nos propres pointillés donc c'est une demande hein, qui m'a été demandée, m'a été faite euh, donc on va tout de suite aller ouvrir un nouveau document fichier nouveau on va créer un premier segment tout ça avec l'outil tracer des courbes de BG. je clique dessus je clique pour avoir donc un premier point J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique pour avoir un deuxième nœud pour terminer mon segment. J'appuie sur entrée pour valider. Mon segment est créé. Alors pour zoomer, je vais appuyer sur plus de mon clavier. Pour zoomer, on peut aussi appuyer sur la molette de la souris. Tac, voilà. Je fais apparaître la fenêtre fond et contour. Je clique sur ce petit pictogramme. Alors le raccourci est là, SHIFT CTRL F. On va tout de suite se rendre dans style de contour. on va augmenter l'épaisseur, on va mettre une épaisseur à 5. Et là on a différents pointillés, donc on clique là-dessus, on a un menu déroulant avec plusieurs pointillés possibles. Si je me mets au-dessus ici et je fais rouler la molette de ma souris, voilà on a les différents pointillés possibles qui défilent. Voilà. On peut également jouer sur le décalage du motif. Euh, on a la possibilité d'avoir des marqueurs, donc des marqueurs au début et à la fin du tracé. On peut avoir des marqueurs intermédiaires, donc là je vais mettre un petit rond par exemple. Mais pour avoir les, les ronds intermédiaires, il faut qu'il y ait des nœuds créés. Donc pour cela, avec l'outil éditer les nœuds, je vais faire une zone de sélection. Et je vais cliquer sur le petit plus, vous voyez, on a des petits nœuds avec leur propre motif. Je vais plutôt mettre un cercle. On peut rajouter nos propres nœuds ici euh, sur le, notre segment. Alors pour faire apparaître le segment, on peut cliquer sur ce petit pictogramme. À ce moment-là, on voit le segment en rouge. Et si je double-clique, je rajoute un nœud. Voilà, donc pour les, les pointillés de base, on va voir créer comment pardon, créer nos propres pointillés. Donc je vais rapidement refaire un segment. Je vais créer un petit rectangle, un petit carré, pardon. Donc, je sélectionne ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse en appuyant sur Ctrl pour avoir un beau carré. Euh, je vais convertir ce carré en chemin. Donc, je, je clique là-dessus. À ce moment-là, on a bien les quatre petits nœuds de mon carré. Je vais copier cet objet, édition copier. Je sélectionne mon segment. Je vais me rendre dans les effets de chemin. Je clique sur le petit plus. Je sélectionne motif suivant chemin. J'ajoute, et je vais coller mon carré à cet endroit-là. À ce moment-là, j'ai un carré qui est étiré le long de mon segment. Moi, je veux pas qu'il soit étiré, je veux qu'il reste répété. On voit bien qu'il y a des carrés qui sont répétés. Mais je veux un espace de 10, par exemple. Donc je vais dans « Espacement », je mets 10 et j'appuie sur « Entrée ». Je vais mettre un fond noir, et à ce moment-là, voilà, on a un autre carré qui est répété le long de notre ligne. Euh, on peut jouer sur l'espacement, je vais plutôt mettre 20. On peut jouer également sur le fait qu'il soit répété, répété ou étiré, mais à ce moment-là, ça fait plutôt des petits rectangles. Moi, je préfère laisser répéter. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut avoir un décalage du normal. Si je mets 20, il va être décalé vers le bas. C'est-à-dire que mon segment reste là, mais mon motif est décalé vers le bas, donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, un décalage tangentiel de 10, c'est-à-dire qu'il va être décalé en fonction du premier nœud vers la droite. On va pouvoir modifier ce motif. Alors on voit le motif qui apparaît en haut à gauche de notre euh, document. Pour le modifier, on va cliquer là-dessus. Ou on peut également cliquer ici, donc sur, sur ce petit pictogramme ou sur celui-là. On voit notre motif qui est là. Voilà, Je vais le rapprocher, euh, je vais le mettre ici. On peut... Donc là, tous les nœuds sont sélectionnés. On peut rendre ces nœuds, par exemple, euh, symétriques. À ce moment-là, on obtient des, des petits cercles. On peut réduire la taille voilà de nos petits cercles, comme ceci. On peut bien sûr réduire l'espacement. Donc là, on, ça, ça permet d'avoir vraiment un motif comme on le souhaite. Euh, on va, par exemple, avoir des carrés, des rectangles. Donc je vais recréer un nouveau motif. Donc je sélectionne mon carré, je le duplique, je le déplace. Là, je vais avoir un rectangle, je le duplique. Et ici, je vais avoir quelque chose d'un peu plus petit. Voilà, donc là j'ai créé un nouveau motif, on va combiner ces, ces objets, chemin combiné, le raccourci c'est CTRL-K, on le copie, et on peut le coller à cet endroit là, comme on a vu tout à l'heure. Donc répéter, par contre, bon je trouve qu'il est vraiment trop gros, hop je vais réduire tout ça. Donc il se met toujours en haut à gauche, voilà. On va réduire l'espacement par exemple à 5. Voilà, donc là on obtient donc encore un, un nouveau pointillé. Et on peut l'appliquer. Donc on, admettons que là j'ai euh, ma petite légende avec mes différents pointillés. Répéter, hop. Je vais enlever les décalages ici. C'est un peu gênant. Voilà. Je vais réduire un petit peu tout ça. Euh, je vais remettre ici un petit pointillé avec des cercles je fais un cercle, je convertis mon cercle en chemin Dans le raccourci c'est uh, CTRL SHIFT C je copie et je le colle, voilà donc là on va dire que j'ai euh, ici sur le côté une légende avec deux pointillés différents euh, avec l'outil euh, Courbe de Bézier, je vais faire un objet comme ceci. Voilà. Si je veux lui appliquer donc un des deux pointillés, il faut toujours que ces deux objets soient au premier plan. Donc pour cela, je sélectionne, j'ai projette au premier plan. Et celui-là, je vais mettre en rouge pour montrer qu'il est vraiment derrière ces deux objets. Moi ce que j'aime bien faire, par exemple, je sélectionne cet objet, je sélectionne celui-ci, je fais CTRL-K ou chemin combiné. Et à ce moment-là on voit que le motif ici est appliqué le long de cet objet-là. On voit également qu'il y a des petits bugs. C'est lié à cette version d'Inscape. C'est un bug qui n'était pas dans les anciennes versions, mais ça, c'est pas très grave. Donc, on va pouvoir sélectionner tous nos segments et les séparer. À ce moment-là, ça fait disparaître le petit bug. Par contre, euh, étant donné que les lignes sont séparées, il faut bien penser à sélectionner les deux nœuds ici pour les, les déplacer après. Ou alors on peut sélectionner tous nos nœuds et les rejoindre. À ce moment-là, le bug réapparaît, mais ça c'est pas très grave, on modifie. Et après, il suffit juste de, de les séparer. Alors pour les séparer, le raccourci c'est Shift B. Alors on, on s'aperçoit que ces deux objets sont liés, on va dans chemin et on fait séparer. On désélectionne celui-là, et on recombine cela. <rire> Combiné. Voilà, ça fait pas mal de manipulation, mais ça permet d'avoir ici un pointillé spécifique qui reste toujours connecté à celui-là, qu'on peut modifier, et automatiquement, l'objet étant né, qui sont liés les deux, si je modifie par exemple l'espacement de celui-là, ça modifie modifier l'espacement de, de cet objet. Voilà pour ce petit tuto euh, vraiment technique, euh, complexe je dirais. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.